Aujourd'hui, on vient de réaliser une, une chirurgie assistée par le robot qui nous a permis de lisser quelques difficultés qu'on aurait pu avoir sans le robot en étant très précis et en ayant un parcours beaucoup plus fluide et beaucoup plus identifié à l'avance. La robotique au niveau de la chirurgie rachidienne est une des dernières nées de ce segment de chirurgie robotisée. Ça permet d'assister le chirurgien et surtout ça permet de venir exécuter un plan que le chirurgien a virtuellement défini avant la chirurgie. Donc On est plus précis, plus fluide et surtout le placement des implants est optimal avec un travail de planification qui est très précieux.